Bonsoir, et eh bien voilà, nous sommes jeudi soir et comme tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30, notre émission Radar en direct euh, depuis je crois le, le 41 boulevard. Boulevard, boulevard, boulevard. boulevard. Ah. Ah oui, boulevard du Temple, voilà, ça c'est le trou mémoire. Donc c'est l'émission numéro 48 du jeudi 3 mai 2018 intitulée Yes sir. Yes sir, plus fort. Yes sir. Voilà. Donc on est là complètement dans la fascination et le pouvoir de la fédération. Euh, tel que décrit par le caporal Mélenchon euh, sur BFM, euh, interviewé par Bourdin. Donc, euh, on, est, on est complètement, totalement à côté de la solidarité, à côté du vrai message, parce qu'on est en train de fustiger en, en, traitant, de, en, en traitant des gens de je ne sais plus quoi, enfin, c est, c est, c est, voilà, de fils à papa qui cassent des McDonald's. Alors, moi, déjà, des gens qui cassent, euh, pour moi, je vais vous montrer, moi, des, ce, que, ce que sont des... Des vrais casseurs, des tueurs. Voilà. Voilà. Des gens qui cassent des vies, qui tuent, ils sont là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 200 blessés à Notre-Dame-des-Landes. Hein il y a des gens qui vont perdre un œil. Il y a des gens qui, sont, qui, vont, avoir, qui vont être handicapés parce qu'ils se sont pris une grenade qui a explosé sur leurs pieds. Cela, cela, eh bien, ils valent moins qu'une vitrine de McDonald's. Et se pose un, un vrai problème quand, quand, dans une société, on a des gens qui osent. Euh, se présenter comme rep représentant déjà la gauche, alors que de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale représentent moins de 4 Français sur 10 du corps électoral. Donc, il faut bien comprendre et bien analyser les chiffres du deuxième tour des dernières législatives pour comprendre ce que valent ces personnes et surtout ce qu'elles représentent. Donc, elles ne représentent pas les Français. Les Français ont parfaitement compris qu'ils sont dans une impasse. Et là, j'ai Eric Pététain. Allô Allo, Eric Oui, oui, oui, oui c'est moi. Ah oui, euh, comment vas-tu, Eric Eh bien, je parle au vite. Parle bien fort, parce qu'on a du mal à, à t'entendre, parce qu'on a une télévision qui est, qui, est, qui est très fort à côté. Ah oui, en effet, c'est génial. Voilà, donc, donc vas-y, vas-y. Euh, moi, je t'ai demandé de, de nous appeler pour que tu puisses un, nous raconter euh, ce que tu vis actuellement en direct et sans aucune censure. Donc, euh, on, je te laisse la parole. Oui. Ben, comme tous les internés en psychiatrie, c'est très très dur. C'est peut-être plus dur que la prison, car euh, l'univers de la psychiatrie est impitoyable. Il y a tellement de règlements. C'est ça qui vient très à vivre au quotidien. C'est plus qu'une prison en fait. C'est une super prison, tout à fait. Quand on est interné dans ces hôpitaux en fait, en français. En fait, même si on est bien, plutôt propre, bien sûr, que très traits si on mange plutôt bien, on n'a pas le droit de manger en dehors des repas, par exemple. Donc, c'est douloureux, et puis on est privé de tout. On est privé de ses amis, on est privé de la nature, on est privé de sa vie. C'est est une véritable prison. Voilà, je sais... rien d'autre à dire à hein. C'est une façon d'emprisonner les gens que de les mettre en HP comme j'ai mis. Et alors, quel est le résultat Est-ce que, est que tu as eu le, le résultat du différé là, de, de ce qui s'est passé ce matin au tribunal Eh bien, non, tu... non, non, non. Le procès a ce matin à 10h30. Ce verdict devait être rendu en début d'après-midi et il n'est toujours pas rendu. Il ne sera, il ne sera rendu au juge que demain matin. Donc tu, tu vas le savoir, tu vas voir le, le résultat du différé du procès de 10h30 ce matin à la cour d'appel de Bordeaux qu'à qu partir de demain matin. Et donc c'est oui. Pierre, Pierre Urmique, l'avocat, qui t'avait permis d'obtenir la relax dans, dans, dans l'affaire du, du, du baptême de Jean Dionis, qui, qui s'occupait ta défense Oui, oui, c'est lui. D'accord. Et comment ça s'est passé ce matin ben, J'ai senti que juge était très conformiste, très bourgeois, très, très classique. Donc... Euh... Il avait du mal à écouter les arguments de mes avocats, parce que j'avais un très grand avocat comme deux dossiers, en plus de Pierre Donc on est un petit, peu, un petit peu inquiet, un petit peu. On ne s'attend pas à un verdict. À un bon verdict. Et puis le préfet de Gironde, on le sait, ça veut, veut me mettre à l'écart pour longtemps. Et puis même mon arrestation était très vigare. Très Enfin, je n'ai pas tellement le temps d'en parler maintenant de l'énergie, parce que je suis encore plus émégant et j'ai du mal à articuler. Oui, on, on, on, sens, on sent bien que tu as des difficultés d'élocution euh, qui sont liées oui. aux médicaments qu'on qu t'administre. Euh, Eric, tu, donc tu n'as pas pu, moi je sais que malheureusement c'est pendant que tu partais vers Notre-Dame-des-Landes, que, que, oui. que, que tu as été interpellé, donc c'était le 9, le 9 avril euh, ou le 8 avril. donc Il y, y, de y a eu plus de 200 blessés à Notre-Dame-des-Landes. Euh, le 1er mai dernier, on a bien vu aussi qu'on a été abondamment gazé, alors que c'était une manifestation très majoritairement, euh, je dirais même pas non violente. Euh, C'est-à-dire que pour moi, les casseurs ne sont pas des violents. À partir du moment où tu casses du matériel, ce n'est pas une agression sur des personnes. Alors qu'à Notre-Dame-des-Landes, on a quand même des gens qui risquent de perdre des yeux, qui, qui ont été bien, bien blessés. Et donc, moi, je, je, malheureusement, comme tu as subi euh, une opération peu de temps avant, j'étais comme beaucoup d'autres de tes amis légitimement inquiet de te savoir partir vers un endroit où, où, la, où euh, la gendarmerie, parce que c'est carrément l'armée, euh, avait, des, avait des ordres euh, pour, euh, en fin de compte, de, mani de manière euh, en totale impunité, euh, affronter euh, physiquement euh, des gens eux aussi euh, non violents. Qu'est-ce qu que tu penses justement de cette radicalisation de la part du pouvoir et, et, et, de, ce, et de ce traitement euh, euh, dictatorial de l'opposition ben, le pouvoir a toujours été comme ça. Hein. Tous les pouvoirs ont toujours une tendance à être autoritaire et dictatorial. Il n'y a rien de nouveau sous le et avec Macron. Hélas. sous De Gaulle c'est pareil, sous Chirac pareil, sous Sarkozy pareil. Ouais. Donc même Hollande nous a fait l'opération César avec ah oui. la gauche. Ah oui, même Hollande. C'est oui. extrêmement violente. Donc euh, Macron est dans la ligne de ses prédécesseurs mmh. avec un état tout puissant. Et orgueilleux qui ne supportent pas la contestation, des gens qui pas les résistants n'ont pas de cette. Partout, partout, hein. Une et... euh, autoritaire et répressive qui veut écraser toute forme de contestation. Est-ce que tu ne crois pas qu'il ne faut, qu faut pas trop focaliser sur Macron Parce qu'en en fin de compte, ça, ce qui se passe aujourd'hui ne lui est malheureusement pas particulier. Est-ce que ce n'est pas plutôt particulier à cette 5ème République qui est née d'un coup d'État oui, si, sûrement. Mais bon, je ne sais pas si c'est une sixième, je ne sais pas si j'accentrerai quelque chose de fondamental. Je ne crois pas. Donc, de... L'État, c'est l'État en même qui est autoritaire. quand qu'on aura un État centralisé comme c'est le cas aujourd'hui, on aura affaire à faire un pouvoir autoritaire. C'est l'État qu'il faut détruire. Et, et qu qu'est-ce qu que tu penses des gens qui s'estiment d'opposition en disant qu'on peut attendre 25 ans pour sortir du nucléaire et qui font la promotion de, de l'éolien offshore industriel, qu'est-ce que tu en penses toi Non mais c'est de la c'est ridicule, c est, c est lamentable, c'est lamentable. Voilà, alors est-ce que tu ne penses pas que ça peut être une, une des raisons pour lesquelles on, est, on essaie de t'exclure te, de euh, du, du discours euh, politique parce qu'on sait très bien que, que lorsque tu ouvres la bouche, ça porte parce que les gens connaissent euh, ton passé euh, d'activiste et, et aujourd'hui le message que tu délivres il euh, y a très peu de monde qui le délivre, c'est-à-dire que non, tu n'appelles pas à des actions violentes, mais oui, par contre, tu, tu appelles à des actions courageuses. C'est-à-dire que mm -hmm. il faut s'opposer au système et lui dire non, on n'en veut pas. On ne veut pas de chef, on ne veut pas des armes thermonucléaires, on ne veut pas de ce système. Et donc, est-ce est que tu crois que c'est cette opposition au système qui n'est pas reconnue, mais qui est grandement majoritaire au sein des Français et surtout de la jeunesse, euh, dont on, on dit souvent pique-pendre, alors que moi je la trouve merveilleuse, la jeunesse française. Moi, quand je vois. Des, des, des jeunes qui sont capables de s'organiser et qui sont extrêmement disciplinés, contrairement à ce que dit Mélenchon, parce que euh, les tags qu'ils ont fait moi quand j'ai vu euh, mort Donalds euh, avec un, un, un logo euh, anarchiste, j'ai trouvé ça à la fois drôle et, et à la fois courageux que de s'attaquer à, à des symboles du capitalisme. voilà et donc à ton niveau là, on, a, on, va, on va attendre oh, la nouvelle. Bernard, je vous rien cette télé, c'est horrible. J'entends rien moi. Oui, nous aussi on a du mal à t'entendre. Euh, mais donc demain matin normalement, on, on va connaître le résultat du délibéré. Et à, et à partir, oui, à partir oui. de là, toi, euh, est-ce que, est que, tu, tu, est que tu veux nous parler de ce que tu aimerais faire Parce que je sais que par rapport à la Zad de Leron, tu as des tu as des projets. Parce que malheureusement, bah, à Notre-Dame-des-Landes, pour le moment, tout est, tout est détruit, euh, les potagers. Mais à la ZAD d'Oléoron, avec euh, Muriel, vous avez commencé les potagers et vous avez, des, vous avez des projets pour cette ZAD. Oui, bien sûr, on veut l'agrandir, on, la, oui, on veut agrandir la ZAD. Donc on a besoin de, de volontaires, on a besoin de, de guerriers et de guerrières. N'hésitez pas à venir passer cet été, quelques jours ou quelques semaines, dans la ZAD d'Oléoron, au pied des Pyrénées. Elle est très très belle et on peut se baigner dans le gabriesso, vous verrez, on a une piscine magnifique. L'eau est un peu froide, mais elle est musiciente et reméchante. Eh bien moi, je, je, je, je sais que je voulais t'avoir en direct à la fois pour parler effectivement de ton internement à Kadia qui, a, qui maintenant a presque, presque trois semaines. Un mois, oui. Oui, ah, oui voilà, oui. On, on arrive bientôt au mois. et. De, de faire en sorte bah, que plus tu de trois semaines déjà. Plus de trois semaines Voilà. Et, et retrouver… Oui, tu vas vers le mois. Et retrouver… que oui, tu oui. Que tu retrouves des conditions euh, de sérénité qui te permettent de, de pouvoir bah, simplement euh, être en convalescence parce que quand même, as, physiquement, tu as subi euh, des trucs assez durs il euh, euh, y a maintenant euh, un mois. Oui, oui. En fait, J'ai J'ai vomi pendant 40 jours d'affilée à partir du 10 février. Et j'ai eu une occlusion intestinale qui s'est déclenchée le 20 mars, et j'ai été opéré le 21 mars. Voilà. Et, et, et donc j là. J'ai perdu 13 kilos dans l'histoire. D'accord, moi on m'avait dit 14, mais 13-14 de toute manière, comme tu n'étais pas bien gros avant, il, il reste pas grand chose. Peu, mais... Donc il y a des gens qui passent là, oui, et qui, qui te disent dis-lui qu'on soutient Eric oui. et, et, et donc il faut il faut que oui. tu saches, je vais te passer d'ailleurs Jean-Baptiste qui oui. veut te qui veut te parler. Allo euh, Eric oui, tu oui, jean ouais, Tu m'entends C'est Oui c'est Jean-Baptiste là. Ouais génial, comment tu vas oui. oui, alors figure-toi qu'on est rentré au Dejazet, là, hein. et euh, oui. comme il n'y a, a pas de hasard dans la vie, on est tombé sur des non. amis, là, j'ai des amis que, que je connais très bien, là, il y a, il y a Annie Lamère, là, qui a signé, justement, pour, pour te soutenir, là, il y a Sandra Rigol, qui est porte-parole aussi des écologistes, très sympa, je les connais bien, il y a Marie Toussaint, qui est très active aussi, et donc, il, il, nous, il nous passe un message de, qui te donne plein de vibrations, d'ondes de, positives pour toi, là, pour te te soutenir parce qu'ils sont totalement dans dans, dans ton, comment dire en solidarité avec ce que tu fais et, et très euh, ils sont vraiment euh, comment dire, à, à fond euh, à tes côtés hein. Voilà. Ils me ils, me, ils me sont pas, ils me sont pas message sont là. Ça fait peur, ouais, ouais ouais ouais. Et alors du jour, tu, tu, tu es encore là combien de temps là bah, matin. Bah, si oui. Peur, je vais encore plusieurs semaines. D'accord. Parce que j'essaie de le mais je Ah oui Oui, oui. Mais... Carrément, oui. Ouais, et la vie, il partout, Oh là là là là, là. c'est dingue, c'est dingue. Alors, alors que toi, toi, je disais souvent à Roger ou Marc ou d'autres que tu, tu n'es que générosité et solidarité et, et amour. Alors. Merci. Merci, Ça, merci. Ah bah oui, on, on sait qui tu es, hein, Eric. Hein. Toi, tu, tu, tu, tu es comme nous et comme les vrais militants. Les militantes et les animaux et les animaux et la nature, on tu n'as pas de masque. Oui, bien sûr, tous, tous les indistes, tu, tu n'as pas de masque, tu, tu es entier. Et c'est ça que on, on t'embrasse très fort, je te repasse Roger, là, mais on est à, à fond, à, à, fond à, à fond, à tes côtés. Et on, on sent on sent ton, ton cœur ton qui palpite euh, à l'unisson de la, de la Pachamama. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. <rire> Je te repasse, Roger. Oui. Je hein. t'embrasse. Eh, eh, eh, Eric, Eric, ça va te paraître étrange. Enfin, pas étrange, mais je sais que dans la lettre que tu m'as envoyée, tu t'inquiétais du sort de Muriel parce qu'elle avait des déboires judiciaires et elle risquait de la prison ferme. Est-ce que toi, Acadia, euh, oui. tu en sais plus Est-ce que tu peux nous en parler de... Parce que eh, c'est quand même un des piliers de la ZAD de laurence ça, ça. ça va être du, du ça va faire du qui. D'accord, et elle donc va elle va faire des tiges D'accord, elle va faire des tiges. D'accord, ok. Et donc. D'accord. Bon, moi, ce que ce que ce que l'on fait, parce que tu as porté le soutien comme ça euh, euh, euh, au téléphone, déjà le meilleur soutien c'est que tu aies pu t'exprimer et que les gens sachent qu'effectivement il faut te sortir de Cadillac pour que tu puisses aller te reposer parce que euh, physiquement tu en as vraiment besoin il faut que tu puisses te requinquer donc je sais que dans la région de Pau il y a des gens qui s'occupent de toi qui sont passés te visiter tous les jours donc je tiens à les remercier parce que nous on est en région parisienne et puis bon, tu, tu sais que je suis au RSA pas beaucoup... <rire> voilà, je serais bien descendu sinon Voilà. et, et donc euh, je te remercie vraiment beaucoup et on suit cette histoire de la Zad de Loron et des boires de Muriel et des tiens de manière très proche pour faire en sorte que dans la semaine qui vient les frontières bougent un peu en positif. Je te fais un gros bisou mon frère Eric là, franchement courage, t'es pas tout seul. Vive l'anarchie, et oui je suis d'accord avec toi. Gros bisou, il y a Marc, il va peut-être te dire un petit mot Marc. Ciao, ciao! Ouais, salut Eric, euh, écoute, je t'embrasse bien fort, tiens le coup, écoute, euh, on est avec toi, c'est très dur ce que tu vis, on ne peut pas faire grand chose de là où on est, mais on te soutient comme on peut. Et donc, rien. Euh, euh, dès que tu peux sortir de, là, dur, de cette bien. prison chimique, euh, ben, je souhaite ton rétablissement au plus vite. Voilà, Alors, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao, ciao! A uh -huh. oh, oui, plus, ne pas <rire> Donc voilà, on, nous, nous avons eu eric Pététain qui nous a appelé ben, malheureusement depuis Cadillac, donc depuis le centre de court séjour, alors que ça va faire bientôt à moi qu'il y a interné. Alors c'est vrai, moi je fais partie des gens qui au moment de l'internement d'eric comme je m'étais opposé à Eric à sa volonté, mais simplement pas pour m'opposer à Eric parce que je savais qu'il avait perdu énormément de poids suite à l'opération et qu'il n'était pas en état d'aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sachant aussi... Que des troupes de gendarmerie avec des véhicules blindés étaient prévus euh, sur place, et donc je me suis dit un, un, un homme affaibli euh, et de l'âge d'Eric euh, pouvait très bien euh, ne pas revenir euh, de Notre-Dame-des-Landes. Et donc je suis très content qu'il ait appelé parce qu'il se sentait un petit peu abandonné par les amis parisiens. Mais il faut qu'ils comprennent qu'à la fois dans ses proches, dans sa famille, les gens ils s'inquiètent avant tout pour sa santé, mais qu'aujourd'hui on a parfaitement compris que euh, c'est certainement pas à Cadillac qui va se requinquer et c'est certainement pas sous des drogues euh, droguées et, et en ayant des difficultés d'élocution qu'il va mieux se porter. Et par rapport à ça, moi je dis on a une on a une grande responsabilité tous, c'est par rapport à, au fait de confondre, euh, je dirais, les démarches électoralistes euh, avec et les discours électoralistes avec la réalité de nos luttes. Parce que moi, je vois, pour reprendre notre, notre ami Jean-Baptiste, oui. qui va tout à l'heure nous parler du, du 20 mai et de la, de la marche mondiale. Ah oui, Bayer, Bayer, surtout. Et donc, sur ces problèmes profonds que sont les pesticides, oui. sur, sur, ces, sur ces problèmes vitaux comme l'amiante, parce que demain avec Marc, qui est en train de faire l'image, oui. euh, on va rejoindre à 19h à Aulnay-sous-Bois. Merci Marc. Euh, voilà, on, on rejoint Virginie et tous les gens qui luttent depuis des décennies voilà. euh, contre les conséquences d'une usine en, en pleine banlieue, euh, à côté d'une école qui a travaillé de l'amiante rouge, enfin différents types d'amiante et qui a dispersé des poussières. Et si l'usine est démantelée, il semblerait bien que euh, sous la dalle et dans le sol, il reste énormément d'amiante et qu'il faille en fin de compte que que le désamortage ne soit pas réellement terminé, et c'est un problème sanitaire et social, et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des associations, ce n'est pas le ministère de la Santé, et encore moins le ministère de la Transition euh, écologique et de la solidarité, dont ça devrait être la charge, et on nous a dit, lorsqu'on a été reçu, très aimablement d'ailleurs, on nous a dit qu'il allait y avoir une grande campagne santé-environnement de la part de Nicolas Hulot, et bien monsieur Nicolas Hulot, faites en sorte que le projet Montagne d'Or soit définitivement arrêté, faites en sorte que la, la mine de l'eau soit définitivement fermé parce qu'une mine de tungstène qui va générer des poussières d'amiante, c'est pas trop bon pour la santé. Et faites en sorte qu'à aulnay sous bois on termine réellement le désamiantage et aidez, aidez cette, cette enquête pour recenser les personnes qui, entre 1938 et 1991, ont été en contact avec ces particules d'amiante. Et ça, normalement, c'est le rôle de l'État que de se soucier de la santé des citoyens. Et je trouve assez étonnant et, et, et inquiétant que ce soit des associations qui sont obligées. Et alors, on parle du 20 mai, journée mondiale contre Saint-Ginta, Monsanto-Beyer. Il, il y aura aussi fin mai, je ne sais plus si c'est le 26 ou le 27, enfin fin mai, et je, je vais en reparler, c'est par rapport à la disparition des CHSCT. Et bon, là, je lance directement l'appel à, à Mme Annie Thébaumoni. Euh, un des jeudis avant cette réunion qui aura lieu sur Paris par rapport euh, aux problèmes de, de santé dans l'entreprise et je dirais même dans la société hein, parce qu'on peut être mitoyen d'une centrale nucléaire ou d'une entreprise chimique euh, qu'elle vienne nous parler de cette problématique et du fait qu'aujourd'hui on n'a plus les protections qu'on avait avant c'est-à-dire qu'il faut bien voir que depuis l'été dernier euh, ce gouvernement du MEDES, du MEDES n'a pas chômé et qu'en face de lui il, il a une gauche euh, dont je vais vous parler à travers un extrait d'un des articles que j'ai publié sur Réseau, une gauche qui, au lieu de prendre conscience de je dirais, de son impuissance totale euh, à l'intérieur de cette assemblée potiche et donc de démissionner en masse pour essayer de provoquer une, une crise politique qui permettrait réellement de faire bouger les frontières et de changer les choses ces gens-là estiment qu'ils vont pouvoir attendre 2019 pour placer des potes au sein de l'inique Union Européenne qu'on a refusé le 29 mai euh, de, 2005 ou carrément d'attendre 2022 pour devenir calife à la place du calife et donc voilà, je vais vous lire ça. Cette gauche républicaine, cette gauche électoraliste, cette gauche affairiste, cette gauche machiste, cette gauche nécrophage, cette gauche antisémite, cette gauche préfectorale, cette gauche militariste, cette gauche néocolonialiste, cette gauche réaliste, cette gauche productiviste, cette gauche industrielle, cette gauche salariale, cette gauche nationaliste, cette gauche embourgeoisée qui se coiffe d'un bonnet phrygien à la veille de toutes les dates du calendrier électoral de la dictature plutocratique nationaliste nucléaro-industrielle qu'est la Ve République, cette gauche de privilégiés, qui appelle, à travers les criminels discours convenus, formatés et consensuels de ces têtes de pont intellectuelles, artistiques, parfois prétendument anarchistes, à voter utilement pour les leaders autoproclamés de ces chapelles politiques ou, mieux pire, à faire échec à la concurrence électoraliste fasciste. Cette gauche n'a que du mépris pour tout ce qui n'entre pas dans son modèle économique, entrepreneurial et libéral. Cette gauche qui entretient des bataillons d'affidés associatifs, de subventionnés, d'encartés serviles, prompt à rassembler les gens, les masses, le peuple, derrière leurs bannières roses, vertes, rouges, bleues, insoumises, debout, en marche et leurs incontournables chefs bien-aimés. Cette gauche qui n'a jamais supprimé le 49-3, qui n'a jamais constitutionnalisé le vote de tous les résidents, qui n'a jamais mis fin au scandale antidémocratique des découpages électoraux, qui n'a jamais reconnu le vote blanc, qui a assassiné pour permettre le développement des arsenaux terroristes thermonucléaires nationaux, qu'elle n'a bien sûr jamais envisagé de démanteler, qui n'a jamais donné l'autogestion totale des territoires non métropolitains aux populations qui y vivent. C'est abominable et vraie gauche française qui fait la promotion institutionnelle des pires crapules patronales et footballistiques, cette vraie gauche française qui se réjouit quand des entreprises nationales d'armement remplissent leur carnet de commandes, cette gauche audiovisuelle et ses omissions systématiques, ses coups de cœur pour les exploitants agricoles de l'Union européenne qui gagnent plus d'euros avec une éolienne industrielle installée sur leur propriété foncière que grâce à la vente du lait de leur cheptel de bovidé, ces coups de gueule documentaires contre l'agrochimie américaine et sa cicité opportune sur les raisons de la disparition du principal prédateur naturel des chenilles processionnaires européennes. Cette vraie gauche française et son absence de discernement lorsqu'elle relaie complaisamment des discours confessionnels au sujet de la dangereuse servilité heureuse, voire les thèses électoralistes d'extrême droite concernant le tirage au sort des élus mandatés, cette vraie gauche française qui ne peut apporter son soutien inconditionnel à la famille d'une victime du racisme institutionnel français, cette vraie gauche française qui trouve légitimes et démocratiques les réunions d'assemblées où la race et le sexe deviennent des critères anticonstitutionnels recevables d'adhésion ou d'exclusion. Cette vraie gauche française de copropriétaires, de fonctionnaires salariés, d'industriels et de notables est totalement incapable d'imaginer, voire de comprendre, le monde en train de naître hors de ses pas oiseux au sein d'expulsables zones autogérées. Cette vraie gauche française qui osait demander aux résistants chiliens durant la dictature de Pinochet d'arrêter de brûler des automobiles françaises ne jamais voter pour toutes ces criminels crapules et leurs complices peut nous éviter d'avoir les mains sales. Malheureusement, pour la nausée, il n'y a aucune solution miraculeuse. La République est morte, Vivent les peuples insubordonnés. Voilà, et donc pour moi, je, ça va me permettre de montrer et d'expliquer J'étais avec mon ami Jean-Baptiste le 1er mai et j'avais cette pancarte. Donc, alternativement, je montrais les jeunes qui sont assassinés par des gens qui sont présentés comme des alliés par Macron et sa clique et je la retournais pour bien montrer que par référendum en 2005, de manière démocratique, le peuple français s'est prononcé contre l'Union européenne et ses, ses synergies qui permettent justement la disparition des services publics, et qu'actuellement... Oh, — cette moi, je confirme que tu étais avec Jean-Baptiste. Voilà. Et actuellement, cette vraie gauche française, oh. à travers un militant de la CGT qui est venu vers moi, qui m'a contesté mon panneau et qui m'a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec mon drapeau avec les symboles nucléaires, donc je lui ai répondu que ben, Euratom c'était quand même un des piliers de la constitution de l'Union européenne, qui n'avait rien à voir avec l'Europe, et qu'effectivement, le seul moyen euh, de, de préserver nos services publics et de faire en sorte que euh, les citoyens retrouvent réellement leurs droits, ça va être de bout de côté tout simplement ces élections organisées euh, par, euh, par une, on va dire une gouvernance intergouvernementale qui n'a strictement aucune légitimité, vu que les Français l'ont refusé euh, le 29 mai 2005, mais que par contre la représentation nationale, qui est équivalente à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire complètement non représentative, vu qu'il y a moins de 4... Euh, français sur 10 du corps électoral qui a voté pour l'ensemble des députés. Donc ces gens-là, euh, réunis en congrès avec le Sénat, en 2008, ont voté exactement le projet de traité de constitution européen refusé le 29 mai 2005 sous la forme du traité de Lisbonne et donc voilà c'est ce traité de Lisbonne qu'on est en train de manger de bouffer jusqu'à la lit et qu'est-ce qui se passe actuellement c'est que les gens qui organisent la grève perlée, avril, mai, juin, donc ils font chier tous les gens qui travaillent à, et parce qu'ils n'ont pas de train, parce que les transports marchent mal, donc il y a des gens qui vont perdre leur emploi parce qu'ils n'auront pas pu se présenter euh, à 8h30 ou à 7h30 ou à 9h à leur boulot euh, au moins deux jours euh, tous les cinq jours et bien, et bien eux, ça les arrange parce que ça permet de créer un enterrement réel des services publics et après, de manière opportune, eh bien, euh, dès la rentrée prochaine, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils vont dire votez pour nos candidats pour sauver les services publics. Donc ils, ils vont dire c'est Macron qui tue les services publics, c'est faux, c'est faux, c'est pas plus Macron que ce n'était Hollande, que ce n'était Sarkozy, c'est faux, c'est la 5ème République qui nous a embringués à travers sa pseudo-représentation nationale dans une gouvernance de l'Union européenne qui est totalement antidémocratique et qui a été refusée par les Français. Et donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc quand on nous contraint comme les Catalans hein, euh, qui, euh, qui ont encore des représentants qui sont en prison, n'oublions pas qu'il y a des élus au pays catalan espagnol et moi je tiens à leur apporter mon soutien en tant qu'anarchiste même si ce sont des gens effectivement de droite, même si c'est effectivement une province très riche qui peut-être veut s'extraire de la solidarité, mais ça c'est un autre problème. Par contre, quand des gens, quand des gens de manière non-violente, euh, se détermine euh, par vote, eh bien j'estime qu'on doit, res doit respecter, ça s'appelle la démocratie, le pouvoir du peuple. Et je, je vois euh, mon ami Jean-Baptiste, voilà, et la donc euh, qu'est-ce que tu en penses Jean-Baptiste Ah ben bah je, je, je souscris à tes propos — Totalement. Euh, donc euh, eh ben moi, j'ai des dates à, que vous connaissez peut-être, mais il faut quand même en parler. Et du coup, là, j'embraye sur les mobilisations, parce qu'on vit un moment très grave en France actuellement, qu'ont vécu d'autres peuples, c'est-à-dire qu'on vit sous une autocratie, là, l'autocrate Macron et son monde, qui pratique la, la répression, la régression sociale, la répression... Euh, à, à tout craint, chaque Balance. jour, euh, contre le peuple, donc à la ZAD, dans les facs, dans la rue, euh, les CRS en donnent un cœur joie, on sent qu'ils veulent vraiment, euh, qu'ils ont, on leur a lâché la bride là. Euh, Ils avec, ont unité totale. Euh, euh, voilà, voilà c'est ça, tout à fait d'accord. Euh, donc euh, il faut vraiment qu'on qu amplifie là, le mouvement, qu'on parle à son voisin, sa voisine, dans la rue tout ça, qu'on échange beaucoup par rapport à, à, à tout ce qui Solidarité se passe. Et fraternité. Qu'on amplifie la mobilisation vraiment là, parce que c'est très grave ce qui se passe. Et donc euh, là par exemple là au 1er mai ils ont les, les forces de l'ordre ils ont assez 200 personnes hein, et la plupart n'étaient euh, pas du tout responsables euh, de la soi-disant casse là euh, tout ça. Puis, il y avait des jeunes femmes. Euh, <rire> oui, ouais, ouais, ouais. Ils, ils, ils font semblant de, de, de choper du monde pour faire le buzz là, pour que les médias et les médias font leur gorge chaude là-dessus. Voilà, donc il faut absolument qu'on qu amplifie la mobilisation, donc hier on a appris la bonne nouvelle, c'est qu'à Ulm euh, il y a une occupation hein, de, des étudiants à, à l'école nationale la la supérieure d'Ulm. Il y a eu un débat avec euh, pas, pas mal de gens, il y a elle qui rentre dessus de PTT, des cheminots qui étaient là aussi croisé. pour appeler à la convergence, c'était vraiment bien, il y a des profs d'Ulm qui sont intervenus, des profs de Nanterre aussi en soutien, des étudiants de Nanterre, de, de Paris 8. Donc ça, vraiment, on voit que c'est la clé, donc c'est la convergence et que les gens, beaucoup de militants euh, sont engagés là-dedans depuis, de euh, depuis le début de la contestation, depuis le début de l'année en, en France. Et là, il y a plein de dates qui sont en cours et on, veut, on espère et on tient vraiment à ce que ça, ça, ça monte en neige, cette contestation, que la meilleure prenne vraiment, que tous les ingrédients sont là. Donc alors, euh, samedi, là, bon, il euh, y a une mobilisation euh, dans toute la France là encore, il y a, y a la fête à Macron, mais il faut qu'on fasse sa fête tous les jours, pas seulement lui, aussi son monde, hein, son gouvernement, Colomb, Philippe, euh, tous les autres, Hulot, euh, Pénico, euh, voilà. Il y a, y a le 15, il y a la PHP qui appelle aussi nationalement, euh, avec ceux de santé, tout ça. Il y a le, le, le 22, il y a la fonction publique, les retraités sont appelés encore à manifester. Vous voyez que c'est partout, partout, partout. Là, là, là, J'ai vu un sondage récemment, qu'en général, les sondages, ils, ont, ils sont orientés pour que la question euh, plaise au pouvoir. Et bien là, finalement, il y en a un qui est sorti qui dit que 74% des Français sont contre la politique économique de Macron et son gouvernement. Donc ça, ça c'est bien. Hein. C'est très, très, très... Au moins, on voit que de temps en temps, il, y a des... il fini par, par, la vérité finit par sortir. Donc on compte, on compte sur tous là pour, pour, pour embrayer euh, la vitesse supérieure parce que c'est vraiment grave ce qui se passe et, et comme, contrairement à ce que disent les médias les, les casseurs c'est pas ceux qui ont pété un mcdo et une entreprise, de, je pense, une boutique Renault ce c'est pas, pas eux les casseurs, les vrais casseurs c'est les, les, les, les 1% de la planète qui nous détruisent constamment les acquis sociaux, l'environnement et la paix. Donc là, c'est eux les coupables, euh, c'est eux qui sont à condamner et à virer, et à expulser, et on les, à mettre à la poubelle. Hein, Macron et son monde euh, font partie des 1%, qui doivent vraiment euh, être. Euh, on doit se débarrasser. Et ils ne sont même pas recyclables, c'est ça, il hein, faut le dire. On ne peut pas les recycler parce qu'ils sont tellement pourris jusqu'à l'os, là, par rapport à toute leur conduite et toute leur compromission et tout ce qu'ils nous font subir. Qui ils sont criminels, c'est des criminels en puissance parce qu'ils acceptent chaque jour. Des gens euh, meurent, se suicident, des réfugiés, des SDF, des travailleurs, des chômeurs, euh, dans, dans, dans plein de professions, des gens euh, perdent la vie, perdent la vie, tous les jours, tous les jours, et ça, c'est euh, insupportable, c'est au-delà des mots. Donc il faut absolument changer ce monde et faire un monde de fraternité de solidarité. Point sur vous. Alors, il faut bien voir que non, non seulement. Euh, c'est complètement unique et c'est criminel mais c'est totalement illégal c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons un, un, un président qui a sous-estimé ses comptes de campagne et qui s'est fait offrir euh, par des entreprises privées euh, des locations de salles avec matériel et technicien euh, c'est à dire cadeau 100% et, et dans la loi française c'est rigoureusement interdit donc moi je, je, je, moi je demande à ce que à ce que M. Emmanuel Macron soit destitué euh, de son poste de Président de la République pour ne, pour ne pas avoir respecté la loi euh, électorale, euh, je demande à l'ensemble des députés qui se disent d'opposition euh, qu'ils démissionnent pour provoquer euh, pour, pour pouvoir provoquer justement les conditions d'un vrai, vrai changement politique, aujourd'hui euh, on, on veut nous expliquer avec mille contorsions, que des gens qui cassent du matériel, comme euh, des abribus, euh, des panneaux de co, euh, des vitres de McDonald's, euh, seraient des casseurs. La réalité de la casse sociale, c'est que par exemple l'entreprise McDonald's, avec LuxLeaks, elle, elle vole les contribuables français tous les ans par de la défiscalisation. Le président se fait élire par des entreprises, par des cadeaux qui sont illégaux. Donc on est vraiment là aujourd'hui, on a même des militaires que je suspecte d'être corrompus par les fabricants d'armes, vu que bah, la base de Satori, elle sert quand même de showroom tous les deux ans euh, au plus grand salon de vente d'armes du monde, le salon Euro Satori. Euh, pour lequel je milite tous les deux ans euh, grâce à mon ami Georges Krasowski, qui m'a fait connaître Albert Jacquard donc les gens qui réellement euh, luttent à la racine des mots et la racine du mal ce n'est pas Macron il faut arrêter de focaliser sur Macron. Aujourd'hui, j'estime que M. Ruffin est à Macron ce qu'était Dieu donné à M. Valls. C'est-à-dire que ces gens-là sont des pantins. Ces gens-là ces gens sont des guignols. Euh, ces gens-là sont là pour occuper le peuple. Le vrai problème, c'est la Ve République. Le vrai problème, c'est que nous, nous sommes dans une dictature constitutionnelle qui a fait suite au coup d'État du 13 mai 1958 à travers le putsch d'Alger, qui a été suivi de l'opération militaire qui s'appelait Opération. Résurrection Et les parachutistes ont annexé la Corse pour exiger le retour du général de Gaulle avec deux grands démocrates que tout le monde connaît, Monsieur Focard et Monsieur Papon. Donc ça c'est la réalité politique. Le reste on s'en fout. C'est-à-dire que de Gaulle, Pompidou, euh, euh, Giscard d'Estaing, euh, euh, euh, Mitterrand, euh, euh, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, les sept les, les, les sept présidents de cette unique 5 e République sont tous responsables, ainsi que leur opposition, d'avoir accepté de, de, de se développer et de, et de faire leur nid au sein de cette constitution qui permet à un prince président de gouverner comme aucun roi de France ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, le prince président, avec le 49.3 et ses ordonnances, contre la l'avis majoritaire du peuple, parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité, moi que j'estime, entre 6 à 7 Français sur 10, qui désapprouve totalement la politique intérieure et la politique extérieure de la France. Comment est-ce que l'on peut accepter qu'un individu se permette de qualifier d'allié euh, un royaume féodal, c'est-à-dire ce que, ce que la Révolution française a mis à bas, c'est-à-dire euh, l'antithèse même d'une démocratie, un royaume féodal tout simplement parce qu'ils sont le meilleur client des marchands d'armes français et surtout que ces clients dépensent tous les ans en armement plus que la fédération de Russie, ça c'est la réalité, et donc à partir de là, quand on sait que l'ensemble des industries de l'armement français sont possédées entre 5 à 20% par les Émirats Arabes Unis, par le Qatar et l'Arabie Saoudite, eh bien notre démocratie, il faut dire que ce n'est pas une démocratie, c'est pour ça que l'ensemble de nos médias, les équipes de foot de Paris Saint-Germain appartient à l'Arabie Saoudite, donc les jeux du cirque sont financés par ces gens-là. Et donc on entretient euh, euh, une pseudo-démocratie avec panem en circenses, comme, comme du temps des romains, euh, entretenue par des dictatures sanguinaires et cela nous est présenté euh, à la fois par le président mais aussi par le ministre de l'intérieur, c'est-à-dire et maintenant euh, Coulomb, peu importe, tous ces gens-là sont collaborateurs d'un système criminel. Et le fait que des militaires ou des policiers puissent tuer des citoyens français, euh, comme ça s'est produit le 18 janvier dernier à Épinay-sur-Seine, où un jeune homme de 24 ans a été abattu de 8 balles, dont une dans la tête, et, et il en est mort, et les trois fonctionnaires qui lui ont tiré dessus n'ont pas fait une seule seconde de garde à vue, parce que le parquet n'a pas voulu. Et ça, c'est l'endroit où le directeur de campagne, M. Coquerel, de Jean-Luc Mélenchon, s'est fait élire à la place de de, de Monsieur Bruno Leroux qui lui faisait euh, financer ses filles mineures par la par la Caisse de l'Assemblée Nationale. C'est ignoble. C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, on est les pantins, les petits chiens euh, de de, de crapules comme Donald Trump. La dernière fois, d'ailleurs, on l'a vu, le petit Macron est passé et, et il a eu droit aux caresses euh, de, de Donald Trump, le petit chien-chien, le petit roquet à Donald, voilà... Euh, ben moi, je trouve ça euh, insultant pour euh, euh, le pays auquel j'appartiens, réellement insultant. Insultant pour euh, l'idée même de ce qu'aurait dû être une république. Et moi, je suis pour qu'on en finisse de, de la république. Je ne suis pas pour une sixième république. Moi J'estime que maintenant, il faut instituer un nouveau système. Euh, les Français en ont marre des chefs, en ont marre des leaders. Euh, ils aimeraient pouvoir réellement euh, récupérer leur vie et décider de ce qu'ils vont faire euh, sur les territoires auxquels ils appartiennent. Et c'est ça. Et partout dans le monde, les peuples, les peuples deviennent de plus en plus insubordonnés et ils comprennent qu'ils sont des variables d'ajustement. C'est-à-dire que si sur leur territoire on trouve du gaz, du pétrole ou de l'or, eh bien c'est euh, casse-toi de là euh, peuple euh, laisse passer la transnationale qui, qui, va, euh, qui va détruire l'environnement voilà. et donc c'est le prix de revient c'est la dictature du, du prix de revient et aujourd'hui on est tiré par le bas par le prix de revient parce que effectivement comme c'est le libéralisme total et bien dans un pays si on peut ouvrir une mine d'or sans se soucier de l'environnement et bien bah, euh, tu ne pourras vendre l'or qu'à qu secours et ça veut dire que si toi même sur les territoires euh, auxquels tu appartiens tu tu veux faire une mine et bien il faut qu'elle ait un prix de revient équivalent au prix de revient le plus bas et c'est ce renoncement de l'état euh, par rapport aux entreprises eh bien, à, à, à, au pire, et bien c'est l'ouverture aux pires dictatures il ne faut pas oublier que euh, justement c'est pour ça que je citais la dictature de Pinochet au Chili mais il faut bien comprendre que dans cette affaire là il y avait les mines de cuivre mais aujourd'hui ce que fait la France en Guyane euh, ce que fait la France dans tous les départements et territoires d'outre-mer et eh bien c'est exactement la même chose que ce que faisait la France dans l'empire colonial français et donc cette 5ème république est intrinsèquement néo colonialistes Et aujourd'hui, quand je vois des, des citoyens français qui sont effectivement noirs ou euh, qui, qui euh, sont de familles originaires d'Afrique du Nord, quand je vois qu'ils sont traités comme des sous-citoyens, quand je vois que ces jeunes sont tués et qu'il n'y a pas de conséquences pour leurs assassins et qu'en plus leurs assassins peuvent parfois être des fonctionnaires ou des militaires, eh bien oui, pas, je ne suis pas inquiet. Je, je suis euh, réellement effaré euh, que des, des hommes politiques puissent après parler de démocratie euh, et, et puissent se présenter même à des élections. Non, aujourd'hui, s'il faut s'insurger, il faut s'insurger euh, oui, du non-lieu par rapport à l'assassinat de Rémi Fraisse, euh, oui, de la mort d'Adama Traoré et non faire comme M. Ruffin euh, euh, beauté en touche face à, à la famille euh, d'une victime d'un crime raciste et donc... Et de toutes ces entreprises qui volent nos vies en plaçant leur argent dans les paradis fiscaux Exactement, c'est-à-dire exactement. le Luxembourg euh, et l'affaire LuxLeaks c'est extrêmement important parce que c'est le pays membre de l'Union Européenne qui a le plus grand revenu par habitant et ce pays-là ne vit que de que, que de l'optimisation fiscale. Et donc, M. Emmanuel Macron connaîtrait bien la question. Parce que, voilà, une, une partie de, de, du, du fait qu'on le soutient aujourd'hui, c'est qu'il est directement lié à ces gens-là. Donc, son élection est crapuleuse. Ce type est une crapule, euh, élu par des crapules qui collaborent avec des dictateurs sanguinaires et qui osent les appeler les allumiers. Moi, je suis très content de ne pas avoir à serrer la main de, de, de ce bandit, de ce sanguinaire bandit. Et je le dis très clairement, c'est un gouvernement de sanguinaires bandits. Et il faut le dire et le répéter. Et ce n'est pas en faisant des manifestations, moi je le dis très clairement. Moi, le 5 mai, je reste dans mon lit douillet. Hein. C'est-à-dire que moi, euh, ce ruffin euh, néocolonialiste raciste, euh, et euh, élitiste euh, parce que bah, il, a, il accepte le leadership de M. Mélenchon euh, qui lui-même est complètement d'accord euh, euh, avec la défense de la croissance industrielle et qui se réjouit quand les carnets de commandes sont pleins des, des industries de l'armement moi ces gens-là, je, je, je ne peux pas leur apporter mon soutien ces gens-là sont pour le nucléaire ces gens-là sont pour les armes nucléaires leur, leur soi-disant opposition elle est équivalente à celle du réseau sortir du nucléaire. C'est-à-dire on nous ressort euh, une nouvelle fois la sortie du nucléaire en 25 ans. Mais Mélenchon, qui était le turiféraire de François Mitterrand, sait très bien que dans les 100 promesses en 1980 de François Mitterrand, il y avait la sortie du nucléaire en 30 ans. Ça veut dire que l'année de Fukushima, en 2011, eh bien normalement, il n'y avait plus aucune installation nucléaire en France. Donc, arrêtez de prendre les Français pour des cons. Les Français ne sont pas des cons. Loin de là, aujourd'hui, il y a 6 à 7 Français sur 10 qui en ont réellement ras la casquette. Et moi, je ne veux pas que ça tourne à l'émeute ou à la guerre civile, parce que quand ça tourne à la meute, à la guerre civile, ça profite à qui Eh bien, ça profite à tous les gens qui ne sont pas des démocrates. Donc, ça profite aux extrémistes. Voilà. Et donc, ça profitera effectivement aux insoumis, et au rassemblement national parce que ce ne sont pas des partis démocratiques, il faut bien le comprendre. Moi, on m'a déchiré mon anorak, on m'a jeté à terre parce que sur ma banderole, il y avait marqué arrêt immédiat et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Et donc, entendre après euh, une personne euh, faire la publicité pour euh, l'éolien industriel offshore, c'est ignoble parce que c'est anti-écologique. Et ce sont ces gens-là qui osent euh, prétendre qu'ils représentent la gauche de la gauche française. Enfin, C'est comme ça que les médias les présentent. Ce sont les petits chiens de Macron. Ce sont les petits chiens, c'est la vitrine de l'opposition acceptée par le MEDEF. Euh, et c'est un bonhomme fabriqué... Euh, euh, au, au sein du socialisme national euh, qui a toujours ciré euh, les pompes et qui est obséquieux avec les puissants et, et d'une méchanceté et d'un mépris euh, social total euh, avec euh, ce qu'il appelle la masse, les peuples et les gens et donc il faut que, il faut que les français ouvrent les yeux par rapport à ça de l'extrême gauche à l'extrême droite personne ne vous représente vous avez que des électoralistes et des ambitieux et aujourd'hui les seuls qui ouvrent une voie, eh ben, oui, ce sont effectivement les zadistes. Ce sont les gens qui disent qu'il va falloir repenser la propriété vers la propriété d'usage, vers la propriété collective. Il va peut-être falloir abolir le salariat et avoir une politique de revenus. Il va peut-être falloir inscrire la retraite par répartition dans la Constitution, arrêter l'ensemble des activités nucléaires et surtout arrêter l'ignoble chantage terroriste fait un pays qui représente moins de 1% de la population de la planète avec ses 300 armes thermonucléaires. Et voilà, ça c'est un vrai message de progrès, ça c'est un vrai message humaniste, ce n'est pas le message de la France insoumise, ce n'est pas le programme de la France insoumise, qui est un programme bourgeois, opportuniste et je dirais oui, consensuel et, comment on appelle ça, conformiste. Conformiste et bourgeois. Voilà, donc le conformisme bourgeois de Mélenchon, nous n'en voulons pas parce qu'il est criminel tout simplement. Et donc nous ne collaborons avec aucun criminel et on leur servira pas la soupe. Donc le 5 mai, moi contrairement à d'autres, je dis restez dans votre lit douillet, comme dans la chanson de Brassens par rapport au 14 juillet. Voilà, il y a des mobilisations et la grande mobilisation notamment c'est pour la santé des Français. C'est ce qu'on va faire demain euh, à Aulnay-sous-Bois, partout, occupez-vous de votre santé. Occupez-vous de faire de la politique, ne laissez plus les partis politiques s'occuper de vos affaires parce que ça vous conduit dans une impasse mortelle. Donc je ne sais pas quelle heure il est, mais… Euh 15 Bon, on n'est pas dans la dictature de, euh, de l'horaire, mais je vais en profiter, je vais choper le, le téléphone. Je vais laisser passer un peu, de... De parler, de parler. Ouais, euh, Moi je voudrais euh, soutenir euh, bah, tous ceux qui ont le courage d'aller contre ce système. Euh, je parle des gens qui vont dans les AD, qui les construisent et qui les maintiennent, parce que pour moi, c'est l'avenir. Pourquoi je dis que c'est l'avenir Parce qu'ils ont le courage de refuser le monde du travail, d'avoir un salaire. Pourquoi Parce que la spirale conduit juste après, avec ce salaire, d'être obligé de le dépenser ils arrêtent tout, et je pense qu'ils ont raison. Donc c'est à eux de... C'est eux qui ont montré cette voie comme une alternative, et je les soutiens profondément, parce que je trouve qu'il faut avoir du courage pour aller dans cette voie-là. Voilà. C'est pour ça aussi que on va, on va, non seulement on va revenir par rapport à Eric Pédetta mais on va revenir par rapport à toutes les ZAD, à la ZAD de Neuron à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, l'affaire est loin d'être finie et, et moi je pense que si on devait s'inquiéter de violence on devrait s'inquiéter pour les blessés de Notre-Dame-des-Landes pour le devenir de, de cette ZAD qui pour moi est un exemple c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'agrochimie là-bas on a des gens qui développent des alternatives à travers l'agroforesterie, à travers la permaculture mais, mais il n'y a pas que des agriculteurs. Il y a des boulangers, il y a, il y a tous ces métiers autour. Parce que si on revient à une véritable permaculture, il va falloir cultiver la terre avec des chevaux. Donc il va falloir à nouveau des maréchals ferrants. Voilà. Donc il y a, il y a des, des anciens métiers qui vont devenir des nouveaux métiers. Il faut penser la France de demain avec tout le meilleur du passé et tout ce que nous a donné le présent. Voilà. Et, et, et donc c'est ce message-là qu'il faut passer. Vraiment, il y a beaucoup de travail et, et un gouvernement réellement révolutionnaire, ce n'est pas ce que propose Jean-Luc Mélenchon en, en traitant euh, les gens qui cassent un McDo de, de petit-fils à papa. Euh, non, les gens qui sont sur les autres, ce ne sont pas des petits-fils à papa. Les gens qui ont cassé le McDo, ce ne sont pas des petits-fils à papa. Les, ces gens-là, ils représentent l'avenir de notre pays. Ils représentent notre jeunesse et l'avenir de notre pays et on doit être fiers d'eux. Voilà, moi je suis non violent, donc euh... mais je suis fier d'eux, parce qu'ils n'attaquent pas des gens, ils n'ont pas cassé la figure, c'est pas comme les milices fascistes qui ont été à côté des facultés et qui ont tabassé des pauvres étudiantes là, par terre, ils leur filaient des coups de matraque. Ça c'est grave, ça c'est extrêmement grave. C'est là dessus qu'il faut qu'il faut se lever. Il faut dire Attention, la montée du fascisme en France, elle est réelle, elle est réelle. Et donc moi, comme mon ami, je suis solidaire des étudiants je suis solidaire des zadistes, je suis solidaire de toutes les personnes qui disent « Attention, ça suffit, il y a basta, il y en a marre. » Et il faut bien voir, cette situation n'est pas particulière à la France. C'est-à-dire que le monde du capital, le monde de l'impérialisme, le monde de la domination, il veut, il veut à travers l'industrie, établir définitivement sa domination au niveau mondial. Et c'est pour ça que les peuples doivent être unis, c'est pour ça que moi je dis « moi, je suis uni avec l'ensemble peuple, des peuples euh, américains, je suis uni avec l'ensemble des peuples de la Fédération de Russie, je suis uni avec l'ensemble des peuples euh, syriens, parce que les peuples se sont déclarés la paix. Et c'est ça que les, les, les États-nations n'ont pas encore compris. Les peuples ne veulent plus se faire la guerre. C'est fini, on ne se fera plus la guerre. Vous pouvez essayer de nous monter les uns contre les autres, c'est peine perdue. Alors c'est pour ça peut-être que vous voulez conserver vos arsenaux nucléaires, pour nous faire flipper et, et pour nous faire comme le Poutine qui nous explique que maintenant il a des missiles de croisière qui pourraient voler indéfiniment, sauf qu'ils contiennent un réacteur nucléaire et ça c'est criminel Et moi je me demande pourquoi on ne traîne pas devant le, un, le tribunal pénal international Monsieur Poutine pour avoir développé des missiles de croisière qui contiennent un réacteur nucléaire C'est un danger pour l'ensemble de l'humanité pour l'ensemble de la biosphère c'est un crime même contre l'humanité et la biosphère terrestre voilà et donc aujourd'hui il n'y a pas de gens pour dénoncer ça non on n'a que des petits abrutis qui trouvent ça euh, des, des, des gens qui sont technophiles et qui font des vidéos et qui, et, qui, et qui sont très contents de pouvoir présenter le nouveau missile de croisière nucléaire de la fédération de russie alors que pendant ce temps-là, depuis 2014, il y a eu 15 000 morts en Ukraine, que pendant ce temps-là, les gens sont assassinés en Syrie, pendant ce temps-là, des cités classées au patrimoine mondial de l'USESCO au Yémen sont bombardées. Voilà, ça c'est la réalité. Et ça ce sont les violents, ça ce sont des, des gens extrêmement sanguinaires et violents. Mais ces emplois-là, moi j'en appelle justement aux militaires, aux gendarmes et aux gens qui travaillent dans les industries de la mort. Je leur dis, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, se retrouver au RSA que de collaborer euh, à toute cette misère et à l'extension de la misère dans le monde Je dis aux policiers, réfléchissez bien, au CRS, réfléchissez bien. Est-ce que vous devez frapper des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ne font que porter des banderoles Est-ce que vous devez les frapper et en plus les frapper à terre alors qu'ils ne sont pas armés Réfléchissez bien à ce que vous faites. Vous avez une responsabilité et il n'est pas impossible que dans les semaines ou les mois à venir, un jour, des jurys populaires jugent ce que vous avez fait. Voilà. Et j'appelle les gens à faire des vidéos sur toutes les manifestations pour documenter ça, parce que ce qui est impuni aujourd'hui ne le sera pas demain. Voilà. Et donc je vous dis et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain en direct de 20h30 à 21h30, dans un lieu que nous allons préciser, parce que... Euh, le café euh, Le Dejazet sera fermé jeudi prochain, mais nous allons trouver un lieu alternatif pour faire notre émission la semaine prochaine. Voilà, à tous, à la semaine prochaine. Ouh.